Des bouts de, de, de vitraux, de vitrail, euh, voilà, du verre, j'en ai déjà trouvé un petit peu, mais pas assez hein, à mon goût. L'occupation de hauteur du Montchâtel s'étend sur une emprise d'un hectare 2, une terrasse sommitale qui accueille deux grands bâtiments, deux églises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 et qui correspondent en fait à ce qu'on appelle l'hyperostose l'hyperosose ankylosante, la maladie forestier, donc c'est une maladie euh, métabolique, d'origine métabolique qui touche le sujet âgé. Donc déjà on sait qu'il est âgé Pas mal ouais, ah, au moins pas 60 pas. ans.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 de l'échancrure euh, sciatique, on a une, une forme particulière assez ouverte euh, de la surface auriculaire. Femme donc, c'est bien. Donc c'est plutôt bien. féminin. Plus en fait, féminin. Donc le, le second individu est un, ouais. un individu féminin, donc, on a une coup. tombe double, homme-femme. Du coup, euh, l'hypothèse d'association de deux individus euh, enfin, proches, un donc. homme et une femme, éventuellement un couple, Tout à fait. est plausible par cette détermination euh, du Tout 16. à fait, elle est plausible. Ouais.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 On réalise plusieurs sessions de fouilles tout au long de l'année avec des étudiants, avec des bénévoles locaux, avec des gens euh, intéressés par ce patrimoine à différents degrés. Le site fait l'objet d'un programme pluriannuel qui s'étend euh, sur trois ans avec des objectifs bien précis. L'étude des systèmes défensifs, l'étude des édifices religieux et euh, des tombes, l'étude des habitats.